Salut, c'est Jean-Yves Buron, au Square Marie-Louise, un à, à Bruxelles ça ne s'invente pas. Et c'est le réseau Transition qui m'a invité pour présenter mon premier roman, Le monde est moche, la vie est belle, qui parle des initiatives de transition citoyenne. On parle d'écologie, de solidarité, d'un autre monde, il y a du Rob Hopkins dedans, il y a tout ce qu'il faut pour se donner des idées et avoir envie de bouger tout en se divertissant. Trois caractéristiques, alors, euh, détente, débat et euh, chanson. C'est vraiment un roman avec une fiction. Euh, on découvre euh, les différents aspects des initiatives citoyennes comme les Reaper Café, les monnaies citoyennes, les coopératives, les potagers partagés, même euh, la désobéissance civile. Et en même temps, euh, ce roman fait part euh, un petit peu dans les discussions entre les protagonistes, euh, des débats qui agitent. Euh, les, les, les militants de la transition sur euh, est-ce qu'il faut juste sensibiliser, est-ce qu'il faut euh, faire son alternative de son côté, est-ce qu'il faut être euh, contre le système dans les manifs, dans les ZAD et tout ça. Et donc euh, on discute un petit peu de tout ça, on fait le tour et je crois que le roman laisse aussi la latitude à chacun de se faire sa propre idée après, mais avec plein d'éléments qui viennent euh, alimenter sa réflexion. Le roman en deux parties. Il y a une première partie où euh, ça plombe un peu le moral mais euh, j'ai voulu euh, l'écrire avec euh, un peu d'absurde, un peu de caricature, euh, avec des gags, c'est gag, un peu sketch. Comme ça, euh, à un moment donné, on rigole tellement euh, le trait est grossi. Il y a des, il y a des situations où euh, c'est grotesque. Et donc, euh, c'est tragique, mais ça fait rire. Et puis, on tombe dans une deuxième partie qui dure quand même les deux tiers du roman, où on est inspiré par des gens qui proposent des valeurs, des actions, des alternatives, qui nous font voir la vie autrement, qui nous permettent d'être acteurs et de reprendre prise sur le réel et de prendre du plaisir à vivre et à faire ensemble. Et ça, c'est l'esprit de la transition. J'ai découvert la transition en 2012, euh, parce qu'il y avait un, un groupe qui s'était lancé à Liège, Liège en transition. Ils nous ont parlé de Rob Hopkins, euh, j'ai acheté le manuel de la transition de Rob Hopkins, je l'ai lu, et euh, j'ai trouvé ça génial, et après des années de, de militance alter dans la rue, je me suis dit que j'avais envie de concret, de, de, de passer à l'action sur des choses constructives, j'avais besoin de ça à cette époque, et donc euh, Liège en transition m'a séduit. Il faut penser avec des et, il faut penser avec des et et pas des ou, c'est-à-dire euh, on peut être euh, euh, pour l'alternative, pour le, le Reaper Café, ou on peut être dans son alternative sur le côté, ou pour l'éducation et sensibiliser les gens, ou alors plus dans euh, la résistance, et la manifestation et euh, l'action la, de désobéissance civile. Ce qui est important, c'est de ne pas dénigrer les autres moyens d'action et de se rendre compte qu'on est chacun une pièce d'un puzzle pour le changement et qu'on est complémentaire. On fait chacun nos expériences, on, avait, on avance chacun à notre propre rythme et euh, la transition, finalement, à chaque fois, c'est une trajectoire différente. C'est une rencontre avec quelqu'un, c'est une expérience personnelle, c'est une lecture, c'est un film, c'est un voyage. Et à un moment donné, on sent que ça gratte, on sent que ça pique. On a envie d'autre chose et euh, on, on décide de faire le premier pas. Et puis, on met le doigt dans l'engrenage. Et là, on est inspiré par quelque chose de très enthousiasmant. Et c'est là qu'on devient acteur de transition. Donc, il n'y a pas de recette. Moi, je ne peux conseiller rien à personne. Je peux conseiller de lire beaucoup de bouquins de rencontrer des gens, de frapper à des portes, d'aller voir des initiatives. Peut-être que vous irez voir une initiative qui ne vous plaît pas forcément, mais ça vous donnera des idées. Un jour, vous allez trouver le projet qui vous convient pour pouvoir être acteur de, du changement.